Bonjour et merci de regarder cette vidéo. Pourquoi avoir créé la chaîne YouTube Fred, le référent handicap Lors de, de mes posts LinkedIn, je me suis aperçu que mon expérience permettait de démystifier le handicap, de pouvoir permettre à certaines personnes de parler de leurs soucis euh, de leur handicap, de leur euh, RQTH, est-ce que je dois en faire part à mon employeur ou pas. Donc je me suis dit qu'il fallait continuer à démystifier tout ça, à faire connaître également les différents euh, dispositifs comme par exemple l'emploi en compagnie, les prestations d'appui spécifiques, de montrer également à travers mon parcours qu'au-delà du handicap, il peut y avoir des compétences, que ça peut être une richesse pour le collectif de travail. Continuez à parler ensemble de, de ces soucis pour que le handicap à la fin n'en soit plus un et que l'inclusion dans le collectif de travail se fasse du mieux possible. A bientôt pour une prochaine vidéo.